– Nicolas Parce Sarkozy, que je des idées. Euh, fracture territoriale maintenant, euh, elle se creuse dans notre pays, c'est devenu un enjeu majeur pour tous les élus, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui sont interpellés euh, par les habitants de ces zones oubliées. On va écouter un libraire, si vous le voulez bien, de Léonian en Gironde, qui s'appelle Didier Lepage et qui a rencontré pour nous AIMV, c'est une agence de presse à Bordeaux, on l'écoute. – Bonjour, Didier Lepage, je suis marchand de journaux à Léonian en Gironde. Monsieur Sarkozy, j'ai une question toute simple, vous faites beaucoup de choses pour les banlieues, ou les grandes villes, ou les, les grandes métro les métropoles. Euh, que faites-vous pour le, le monde rural Didier Lepage, à Léonien, Gironde. Bon, Didier, d'abord, j'ai compris que ce n'était pas un libraire. Mais enfin, c'est une maison de la presse, et Dieu sait que c'est important. Pour lui, aurait été libraire, libraires sont des lieux de civilisation qu'il convient d'aider. Didier a raison. Jacques Chirac, puis moi, nous avons beaucoup fait pour les quartiers. Le plan pour la ville, que nous avions engagé avec Jean-Louis Borloo... A été nécessaire, a été un succès. Il faut faire pour la ruralité, aujourd'hui, un plan de la même ampleur pour la ruralité. La ruralité se meurt, la ruralité se désespère. J'ai proposé un plan Marshall pour la ruralité qui permettra d'engager des travaux d'infrastructure nécessaires à la ruralité. Parce que si on ne le fait pas maintenant, demain, ça sera trop tard. En quelques mois, un territoire peut mourir. J'ai estimé que ce plan Marshall serait aux alentours de 10 milliards d'euros. Il permettrait de réduire la facture numérique parce que quand on propose la 4G pendant 20 ans, dans 20 ans, il y a des territoires qui seront morts. C'est bien trop tard. Il faut des TGV, il faut investir dans les lignes des TER, il faut des routes. Et ma règle sera simple, un euro pour la ville, un euro pour la ruralité. Aujourd'hui, c'est les deux tiers des crédits pour la ville, un tiers pour la ruralité. Ce n'est pas la peine que la France soit le pays à la superficie la plus grande d'Europe, si on laisse tomber des ports, des pans entiers de notre territoire. Nicolas Sarkozy, une petite précision, Didier Le Maire, est bien libraire, mais on l'avait ah mis bah devant pas. un kiosque à jour, C'est Ah, à bon, ah ben ça, bon. Voilà, Michel... dit, donc, Michel... Après Ségolène Alors, bon, Royal, bon, voilà bien, que je me, jour, me trompe bon, avec Didier. Euh, euh, bon. Didier Le page <rire> bien libraire. Pardon, mais Alors... Alors Didier, les libraires, c'est extrêmement important, c'est vraiment des lieux <rire> dont on a besoin, et je dois bien reconnaître d'ailleurs que le prix unique du livre a sauvé les libraires, il serait bien bon de s'en inspirer aussi pour le disque Alors, et pour on, les DVD. On revient à la fracture territoriale, monsieur. Alors, pour...